Voici quelques règles et conseils à respecter pour un bon usage des huiles essentielles. Les huiles essentielles et essences de plantes sont des substances naturelles très concentrées, ce qui explique la puissance de leur pouvoir. Mais cette concentration justifie le principe de précaution d'emploi, en particulier lorsqu'il s'agit d'améliorer le bien-être des enfants ou de les appliquer sur certaines parties délicates du corps. Le choix des huiles essentielles et essences non agressives est donc primordial, de même que la connaissance des doses à ne pas dépasser ainsi que des techniques de dilution. Voici donc les précautions élémentaires à connaître pour se soigner ou tout simplement se déstresser. Ces conseils sont issus de mes 40 années de pratique paramédicale. Premièrement, il faut éviter les huiles essentielles agressives pour la peau et les muqueuses, sauf sur prescription motivée. Il s'agit des huiles essentielles contenant des phénols thym, sarrette, origan, girofle pour les plus connus, mais aussi de la cannelle pour ses aléides. Pour plus de détails, lisez les fiches plantes de naturemania.com. Attention l'été aux huiles essentielles et essences photosensibilisantes, telles que bergamote, citron orange, pamplemousse, mandarine et autres zestes d'agrumes. Un de leurs composants, les fiorocoumarines, augmente la sensibilisation à la lumière solaire. N'appliquez jamais ces produits avant une exposition au soleil, au risque de voir apparaître des taches brunes indélébiles. La meilleure utilisation pour les huiles essentielles et l'essence est la voie cutanée, en onction, en massage, en bain. Elle ne présente en principe aucun inconvénient si l'on sait choisir des huiles essentielles douces et si on les dilue préalablement dans de l'huile ou un dispersant naturel. Il faut s'abstenir d'utiliser les huiles essentielles et essence, quelles qu'elles soient si l'on est allergique. Si on est allergique, on le sera pratiquement toujours aux huiles essentielles. Il ne faut jamais utiliser d'huile essentielle et d'essence chez les femmes enceintes, le nourrisson, et les jeune enfant, sauf avis médicale, motivé. Il ne faut jamais mettre d'huile essentielle même diluée dans les yeux ni les oreilles. En cas de projection dans les yeux, il faut nettoyer immédiatement avec un coton imbibé d'huile végétale, d'olive, de tournesol, ce que vous avez sous la main. Concernant les voies d'absorption, la voie externe est toujours préférable que ce soit en onction, massage ou bain. Concernant les aérosols, la meilleure technique dans, dans ce dernier cas est le flairage direct au flacon. Vous aurez ainsi de très faibles quantités qui seront très efficaces et pas agressives. La diffusion atmosphérique doit, doit être faite en dehors d'une présence humaine ou animale. Il faut absolument éviter les combustions qui produisent des composés cancérigènes. La voie orale doit être employée avec prudence à faible dose, et je répète s'abstenir si l'on est allergique. Respecter les doses. Par voie orale, il faut diluer de préférence l'huile essentielle de 5 à 10 dans une huile alimentaire ou un dispersant naturel. Pas plus d'une goutte d'huile essentielle par tranche de 10 kg corporels. Dans tous les cas, jamais d'usage continu. Attention à ne pas confondre au floral et l'huile essentielle. L'huile essentielle est 500 à 1000 fois plus concentrée en molécules aromatiques que l'eau florale. Donc, prudence, bien lire les étiquettes pour la voie externe. En onction 5 à 10 gouttes d'huile essentielle ou d'essence, diluées à 5 ou 10 dans une huile alimentaire ou un dispersant naturel. En balnéothérapie, 25 à 50 gouttes par bain, diluées à 1 ou 5 dans un dispersant naturel. Sinon, les huiles restent en surface et risquent d'irriter les zones sensibles, telles que le visage le cou ou les parties génitales. Pour stocker vos huiles essentielles, il faut les mettre à l'abri de la lumière et de la chaleur et surtout hors de la portée des enfants. Gardez votre flacon bien fermé pour éviter l'oxydation. Retenez enfin que l'aromathérapie n'est qu'une technique de prévention et de soins qui doit être utilisée en complémentarité et à bon escient, en synergie avec un mode de vie sain et d'autres disciplines naturelles, et ceci dans l'esprit de la santé durable. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles du bien-être, j'ai écrit pour vous mon guide d'aromathérapie anti-stress et réalisé la vidéo « Initiation à l'aromathérapie ». Tous les deux téléchargeables à partir de naturemania.com. Vous pouvez aussi trouver en librairie, bien entendu, les huiles essentielles pour votre santé, édité chez Dangle et aux éditions de poche Pocket, et vous pouvez procurer sur naturemania.com le poster des 44 huiles essentielles dont voici le grand modèle. Il existe aussi un plus petit modèle. Vous pouvez voir tout cela dans la boutique naturemania.com. À bientôt